<rire> Madame Rivas. Merci. Bon, alors, moi, je suis un peu surprise que vous remettiez en question euh, les objections, parce que c'est quand même donné du pouvoir aux parlementaires. Et que si on n'avait pas ces objections euh, potentielles, bah, on ne pourrait pas remettre en question ce que fait la Commission avec cette mise en culture des OGM. Et je ne vais pas tous les citer. Ils ont été cités par mon collègue Parniaud. Et euh, le fait que l'EFSA a rendu un avis positif. Vous savez bien les critiques de l'EFSA, ils sont bourrés de conflits d'intérêts. Vous avez vu ce qu'ils ont dit sur le glyphosate, ils ne nous donnent même pas les études. Et je peux témoigner, on a demandé les soixante quinze études sur le glyphosate qui ne sont pas rendues publiques. Comment voulez-vous qu'un avis scientifique soit donné sur des publications qui sont confidentielles Ça, ce n'est pas possible. Et alors, pour vous donner du grain à moudre, à quoi ça sert de donner une autorisation pour la mise en culture d'OGM résistant au glyphosate, alors que, regardez ce qui vient de sortir, les Monsanto Papers. Pourquoi Parce qu'il y a des agriculteurs qui ont un cancer du sang, qui ont attaqué Monsanto pour avoir accès aux minutes de Monsanto. D'où Monsanto Papers. 250 pages ont été déclassifiées. Et qu'est-ce qu'on apprend Que Monsanto avait payé quelqu'un pour que le grand spécialiste sur le glyphosate, qui s'appelle James Perry, qui est auteur de plus de près de 300 publications, avait mentionné que le glyphosate était euh, des mutations. Eh bien, Monsanto faisait tout pour que ce grand scientifique sorte une information différente. Et ce scientifique a dit non, la science, puisque vous parlez de science, et moi je suis scientifique, eh bien la science c'est des études. Et donc, avec ceci, eh bien, ça remet complètement en question ce qu'a déclaré l'EFSA, ce qu'a déclaré l'ECA, puisque maintenant, ce n'est pas seulement un perturbateur, mais c'est aussi un cancérigène et un mutagène. Alors, quand on me dit « l'EFSA a donné un avis positif et la Commission a suivi », permettez-moi de mettre des doutes sur la qualité de l'évaluation de l'EFSA. Et deuxième chose, pourquoi euh, on, il faut une objection Parce que les États membres, ne sont pas tous d'accord. Regardez, dans la dernière réunion du comité d'experts, il y en a dix États membres qui étaient prêts à voter pour l'autorisation, mais il y en avait treize qui étaient contre. Ce n'est pas seulement la position des parlementaires, c'est aussi la position de très nombreux États membres. On n'en veut pas de vos OGM qui sont résistants au glyphosate puisque le glyphosate est probablement cancérigène et ça ne sert à rien.